L'histoire des apparitions au Brésil. Eduardo Ferreira est né le 31 juillet 1972 à Itajaï, au Brésil. Sa vie changea le 6 janvier 1983, quand il trouva une petite image de Notre-Dame, la patronne du Brésil, dans le jardin de sa maison. Le 12 octobre 1987, 4 jours après sa première communion, Eduardo et sa sœur, âgées de 7 ans, était en train de prier devant l'image trouvée, quand soudain, des mains de l'image se dégageait une lumière bleue qui éclaira toute la chambre. Quelque chose de spécial se passait chez ce jeune homme de 15 ans. Quatre mois après, dans l'après-midi, à 18h, dans sa chambre, Eduardo vit pour la première fois une jeune femme vêtue de blanc, portant un ruban bleu à la ceinture. Sur son bras droit, un beau rosaire transparent brillait de nuit de feu. Ses cheveux étaient noirs, comme la nuit, ses yeux bleus et son visage était d'une grande beauté. Pendant cette vision, Eduardo remarqua que la Vierge Marie se trouvait dans une grotte et qu'à côté, il y avait de nombreuses roses. Il en compta 54. Ensuite, Notre-Dame lui dit que le nombre des roses correspondait à des secrets révélés. Devant les pieds de la Sainte Vierge, il y avait un petit ruisseau, dans lequel apparut un serpent qui voulait se jeter dans l'eau, mais la Vierge posa le pied sur lui. Depuis cette date, la Sainte Vierge lui apparaît régulièrement. Comme vous pouvez le voir sur les images, le 2 février 1996, Eduardo a reçu les blessures de Jésus sur la croix, à savoir les blessures aux pieds et aux mains, suite au coups plantés dans ses membres ainsi que la lance plantée dans son cœur. Eduardo a reçu des dons, tels que la prophétie, la guérison, les rêves, les visions, la bilocation et le discernement des esprits … Ce qui est intéressant de savoir, c'est que n'importe qui ne peut pas porter les stigmates, en général Jésus prépare à la personne avant et demande si elle veut bien souffrir pour les autres … On ne reçoit pas les stigmates sans notre accord. Attention, il est important de savoir que le mal est capable aussi de créer les blessures de Jésus. Ce n'est pas parce qu'une personne est stigmatisée que cela vient forcément de Jésus. Alors me direz-vous, comment savoir si cela vient du bien ou du mal La Bible nous le dit, il faut regarder les fruits. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelques années après les conséquences de ces phénomènes et là vous saurez si cela vient du bien ou du mal, si les conséquences sont positives, cela vient du bien, si les conséquences sont négatives ou si le phénomène tombe dans l'occu, cela vient du mal. à la